ben, l'expérience de terrain, le, le retour, ce qu'ont peut-être pas euh, des gens qui sont dans les ministères. On peut, à un moment donné, se dire, ayons une réflexion euh, collective sur l'énergie, c'est ce qu'il faudrait promouvoir, une sorte de code de la route de l'énergie, euh, décidé collectivement. Le deuxième niveau, c'est celui de l'efficacité énergétique. Là, est-ce qu'on peut imaginer que euh, pour construire la machine à laver, on ait moins d'obsolescence en euh, face appelle à beaucoup plus de réparabilité. Ce que nous propose le, le gouvernement, le ministère en matière de prospective ne nous satisfait pas qui pas du tout dans euh, ce que je viens d'expliciter. Autrement dit on est toujours sur une croissance euh, forte, euh, recours aux fossiles, au nucléaire, etc et visiblement on s'est dit c'est pas ça c est, c est... là on est sur des impasses.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 Mais David, il avait une fronde et David, il a tapé exactement au bon endroit. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir à un moment donné qu'une petite idée euh, sortie dans un petit cénacle, eh bien, tout de... à un moment donné, elle, elle, elle, elle court et elle, elle, elle, elle fait tache d'huile parce qu'elle est bonne. Je pense que ce qui m'intéresse presque le plus, c'est l'aventure collective dans, derrière ça. C'est-à-dire, c'est euh... moi, Thierry, tout seul, j'aurais absolument rien fait. C'est clair. Chacun amenant euh, le meilleur de ce qu'il a. Et là, ça donne une force qui est assez étonnante. Il faut qu'il y ait du sens qui soit donné à tout ça. Moi, je suis très euh, très sensible à ça. C'est-à-dire sur le, le sens qu'on peut donner à son action, à son travail, aux outils qu'on va développer.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 à la négation, au refus du gaspillage et puis en même temps à, à, à l'énergie et qui arrive en un seul petit mot à exprimer la différence qu'il peut y avoir entre une consommation responsable et puis laisser faire, la différence entre les deux c'est les négawatts, ça se mesure. Dans un premier temps, ça a été un groupement, on n'a pas, pas souhaité se constituer en association tout de suite. Ça a été au, au départ une dizaine de personnes ou une quinzaine de personnes qui se sont retrouvées assez régulièrement pour échanger. On a vu qu'on avait plein de choses à s'apporter. Et puis ce qui a été un peu fédérateur aussi, c'est à un moment donné euh, un travail sur des, des scénarios. Et ça a été un premier scénario en 2003 qui est passé complètement inaperçu. Pas bah, tout à fait. Dans, dans, le, dans le microcosme, on a commencé à en parler, etc. etc. Ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le recul maintenant de 10 ans, eh bien, on confirme tous les choix qui avaient été faits à ce moment-là. Donc là, on était, je pense qu'on était tombés euh, pile. Et il s'est passé un événement quelques mois avant euh, qui a été pour nous assez fort, assez euh, comment dire, structurant finalement dans l'action de Negawatt c'est Fukushima. Euh, on est dans un pays sur lequel la discussion autour du nucléaire est extrêmement difficile, ou était extrêmement difficile. Fukushima a changé la donne. Et en quelques jours, les médias, les journalistes, tout d'un coup, euh, ont, ont vu que l'impossible s'était réalisé, cette fois-ci dans un pays de haute technologie, et ont commencé à regarder euh, au niveau de la France. Et se sont dit, mais si la même chose arrive, de façon semblable, quel est le scénario B Quel est le plan B Il n'y en avait pas. Et là, ils sont retombés sur nous. Et du coup, la discussion à ce moment-là euh, a, a pu être portée non plus uniquement sur la problématique du nucléaire, mais sur la problématique des scénarios et sur ce qui va avec, à la fois sur le plan énergétique, mais aussi sur le plan social, etc. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il ne faut pas transgiser. Euh, et être clair, net, et avoir également une cohérence dans le discours sur une continuité, sur, sur un certain nombre d'années. Euh, si on reprend les écrits de NégaWatt il y a 10 ans ou 15 ans, vous retomberez sur le, le, le, le même discours. On n'a pas varié, par exemple, sur le nucléaire ou des, des points sensibles comme ça. Mais en même temps, il faut ne pas être dans l'opposition frontale, il faut comprendre la personne qui est en face. Et, et quelles sont ses logiques, quels sont ses ressorts, euh, pourquoi il fait ça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 Euh, transition mode d'emploi, euh, l'ensemble de ces idées et d'essayer de les rendre compréhensibles à, je dirais, à toute personne qui s'intéresse à ces questions-là.